Bonjour à tous, aujourd'hui on va présenter le Général virs le fameux général qui a mené les quadripodes impériaux sur Hoth toute une légende, allez c'est parti Bon alors cette figurine euh, du Général virs. Bon, on a une figurine dont on a l'impression qu'elle est beaucoup plus détaillée en fait euh, que les autres. C'est peut-être pas qu'une impression, en tout cas le visage est très très bien réussi. Euh, moi c'est simple, j'ai un Luxka Walker qui n'a tout simplement pas de bouche. Donc euh, là je trouve qu'on a un peu plus de détails. On a plus de détails également euh, sur le reste du corps. Une petite difficulté au niveau de la jointure euh, de cette épaule qui met, euh, qui met le pistolet dans les holsters. Et puis surtout, bah, comme d'habitude, on a euh, ces lignes de moulage là qui sont vraiment vraiment limite je trouve là il faut que les gens de chez FFG hostées fassent quelque chose parce que c'est juste plus possible de débarder systématiquement toutes les figurines pour des lignes de moulage aussi présentes voilà au niveau de la peinture c'est très simple hein. c'est une grosse dominance de gris avec des bottes noires n'oubliez pas il a des gants noirs donc ne faites pas certaines erreurs de mettre les mains à nu et puis, et puis, bon, bah, il a une position qui est plutôt dynamique, mais je le redis, la prédominance de son visage, je trouve que son visage est très très bien réussi, et c'est un personnage qui, qui impose un petit peu, qui envoie un petit peu du respect, il a un regard perçant, voilà, c'est vraiment, en même temps, il est observateur d'eux, donc c'est donc sans doute pour ça. Allez c'est parti, on va commencer par lire la carte du Général Vierge tout simplement. Alors cette carte, d'abord on va commencer par les ses points de vie, il a 5 points de vie. Bon, forcément, hein, c'est en dessous de Vador, c'est pas euh, c'est pas non plus le même genre de, de, de, de personnage, mais ça reste assez raisonnable, d'autant plus qu'on va voir que c'est plutôt un personnage qui se joue en arrière-plan et pas forcément de façon très offensive. Euh, au niveau des points de suppression, il a deux. Alors attention, euh, deux points de suppression, c'est pas beaucoup, c'est à peine plus en fait euh, qu'une troupe de Trooper. Mais là aussi on le verra, il a la capacité en fait de s'en défausser et puis euh, et puis en même temps normalement il n'est pas trop censé se faire tirer dessus si vous faites un peu gaffe. Il se défend avec euh, du dé rouge, bon bah ça c'est un grand classique hein, puisque euh, côté euh, côté empire on a toujours tendance à se défendre avec ces dés là. Ils ont bien de la chance contrairement aux rebelles qui se défendent avec des dés blancs et euh, ça crie beaucoup euh, sur le web et dans la communauté. Euh, il va transformer euh, ses adrénalines euh, en touches, ça aussi, c'est un grand classique hein, euh, du côté euh, de l'Empire, donc il euh, n'y a rien de nouveau pour l'instant. Il se déplace à deux, ouf, c'est toujours un petit peu mieux que Dark Vador qui était un petit peu plan plan, même si, euh, n'oubliez pas que Dark Vador, hein, euh, à la fin d'un mouvement, euh, vous pouvez faire une attaque gratuite, et puis euh, du coup vous pouvez faire euh, deux mouvements de suite, donc finalement ça s'annule, c'était un faux débat en fait le problème de Dark Vador qui se déplaçait qu'à un. Euh, pour Wyrs au niveau de ses armes, il a donc expertise du combat, bon général peut-être, soldat expérimenté peut-être, mais expertise du combat je vois mal euh, le général Virs se faire un coup de kung fu euh, sur le terrain, bon allez, quoi qu'il en soit, il a euh, deux dés noirs, ça va lui permettre en fait de se défendre assez efficacement s'il si est pris à partie ou corps à corps, ce qui normalement si vous le jouez bien ne devrait pas arriver. Fusil blaster E11 de VIRS, attention, grand classique, donc ça tira à 1-3, par contre ça lance que 3 dés blancs, je dis bien que, parce que n'oubliez pas qu'en fait les dés blancs ce sont quand même les dés euh, qui ont le moins de réussite et qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, crier certains joueurs, notamment ceux que j'ai rencontrés au printemps, <rire> ah, ils se reconnaîtront. Allez, euh, c'est un personnage qui vaut 80, il est unique, hein, donc euh, c'est un pion euh, un pion de commandement de, de, de responsable d'équipe. On va voir ses caractéristiques, euh, il a observateur 2, alors euh, choisissez jusqu'à deux unités alliées à portée de 1 et euh, chaque unité choisie gagne un pion de visée. Donc ça c'est très intéressant parce que le pion de visée, je vous rappelle, hein, vous permet euh, de relancer jusqu'à 2 dés euh, lors de votre attaque. Donc c'est plutôt intéressant euh, d'équiper euh, ces dés-là, bah, notamment soit sur des grosses machines comme votre bipod, soit euh, sur votre équipe euh, de snowtrooper ou de stormtrooper, en fonction de vos envies. Inspiration, après votre étape ralliement, euh, retirez un pion de suppression d'une autre unité alliée à portée de 1-2. Je vous rappelle que le ralliement c'est lorsque vous même vous avez des pions de suppression au moment de votre activation vous devez lancer en fait des dés de défense et puis en fonction du nombre en fait de, de, de boucliers que vous faites vous avez le droit de vous enlever des pions de suppression. Et eh bien là, lorsque Virce le fait, non seulement il va se retirer s'il y arrive des pions de suppression, mais il va également en faire profiter euh, euh, en fait des unités alliées à, à portée 1-2, auxquelles lui pourra retirer euh, retirer un pion de suppression. Ça sous-entend qu'il faut que lui il en ait pour qu'il puisse faire en fait l'opération de ralliement. Donc euh, voilà, mais je pense qu'il va quand même vite être exposé. Il a euh, Précis 1, donc je vous rappelle que Précis 1, c'est sa capacité à relancer un dé. Euh, Lorsqu'il attaque, donc ça c'est vraiment sympa Surtout si vous associez ça à la visée Vous mettez un pion de visée euh, à Virs Il apprécie 1, hein, ça va lui permettre de relancer jusqu'à 3 dés lors d'une attaque Ça va pas mal supplanter le fait qu'il lance des dés blancs Tueur, euh, Tireur <rire> Tireur euh, d'élite 1 Tant que vous effectuez une attaque à distance Réduisez de 1 le couvert du défenseur Bon, au début, ça, ça laisse perplexe, mais si vous avez fait pas mal de parties de, de, de Star Wars Legion, vous avez pu vous rendre compte qu'en face, notamment les rebelles, ils ont quand même tendance à beaucoup se servir des barricades et beaucoup se servir du décor pour se planquer. Eh bien, ça, ça va vous permettre de supplanter ce genre de soucis. Ça va vous permettre, en fait, de diminuer de 1 le couvert. Donc, des couverts lourds qui, qui vous protègent de 2, ben, ça les fait baisser à 1. Et puis, un couvert de 1, ben, il tombe à 0. Donc, c'est très intéressant. Il a également perforant 1, donc tant que vous attaquez, vous annulez jusqu'à un résultat bouclier. Finalement, ça commence à faire beaucoup, parce qu'avec ce perforant, ce tireur d'élite, et puis euh, ce précis 1, finalement, Virs est bien plus létal qu'on ne l'imagine. Allez, on va regarder euh, maintenant les cartes d'amélioration qui sont proposées avec cette extension. Donc, il a déjà euh, l'équipement euh, environnemental. Hein, euh, vous gagnez sans entrave. Vous ignorez les effets de terrain difficiles. C'est notamment en fait des conditions qui peuvent être mises en fait dans le jeu lorsque vous choisissez certains scénarios. Vous avez également euh, la présence imposante d'Arkvador euh, qui, qui, qui apparaît. Euh, donc quand vous donnez euh, des ordres, vous pouvez donner euh, l'ordre jusqu'à portée 4, je vous rappelle que la portée normalement d'un ordre c'est de 3, donc là vous avez portée 4, c'est assez intéressant, d'autant plus qu'on imagine Virs plutôt en retrait de ses troupes pour diriger la bataille, euh, pour diffuser en fait ses bonus de points de suppression. Donc c'est vrai qu'il risque de se retrouver un petit peu distant de certaines troupes. Ça peut être intéressant, même si moi pour l'instant ça ne m'est pas encore arrivé, mais je n'ai pas fait partie de très très très grande ampleur. Il faudrait que j'aligne beaucoup plus de figurines pour ça. Euh, chef estimé. Alors celle-ci elle est très très intéressante. Il y a plus de texte sur la carte qu'il n'y a de carte, mais on va la lire ensemble. Tant que vous défendez, chaque unité de soldats troupiers alliés à portée de 1 gagne gardien. 1. Donc en fait, toutes les troupes hein, qui sont à, à, à 1 de vous vont gagner cette compétence. Qu'est-ce qu'elle fait cette compétence Et eh bien, tant qu'une unité alliée à portée de 1, donc en l'occurrence du coup maintenant c'est vous, hein, donc en l'occurrence c'est Virs défend contre une attaque à distance, vous pouvez annuler jusqu'à un résultat touche. Chaque résultat annulé, lancez un dé de défense, convertissez les adrénalines, puis subissez une blessure pour chaque résultat vierge. Comme c'est montré sur l'image, c'est tout simplement des gens qui vont se jeter devant vous, des bodyguards, hein, on va dire, qui vont se jeter à votre place devant des tirs qui vous seraient faits et puis ben, pour voir s'ils sont touchés ou pas, ben, ils lancent tout simplement un dé blanc et s'il y a un résultat vierge, eh bien, ils vont vraiment subir la touche. C'est intéressant ça sous-entend que dans l'imaginaire de FFG, euh, se joue quand même assez proche de ses troupes. Hein. On se rend compte qu'il y a pas mal en fait de valeurs, euh, de bonus qui sont exprimés à cette distance-là. On va regarder les trois cartes euh, de commandement qui correspondent à Virs. La première, elle est très sympa, c'est Puissance de Feu Maximale. Donc, elle active euh, Général virs uniquement à la fin de son activation. À la fin de son activation, donc ça sous-entend qu'il... Qu'il ait pu attaquer si tentait qu'il était à distance. Le Général Virst peut effectuer une attaque en utilisant l'arme suivante. Et donc l'arme suivante, on peut imaginer que c'est une arme assez lourde. Puisqu'elle a quand même 4 dés rouges. Et attention, elle tire à partir de 4 et jusqu'à l'infini en fait. Donc c'est vraiment une attaque à grande distance. Donc pensez à jouer cette carte assez tôt dans la partie pour que non seulement vous puissiez profiter de l'infini de ce tir, hein, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment flinguer quelqu'un qui est qui, qui est à l'autre bout, euh, la puissance de ce tir et puis surtout ben, euh, ne pas utiliser cette carte quand vous êtes trop acculé parce que à distance de 4, euh, ça vient vite. Euh, Impact 2, bon bah ça grand classique, hein, vous transformez euh, vos touches en critiques, c'est intéressant contre euh, euh, les gros véhicules, notamment ceux qui ont armure, et immunité contre déflexion, à mon avis, ça, c'est pour faire un petit clin d'œil à Luke Skywalker. La euh, deuxième, c'est euh, manœuvre d'évasion. Donc, euh, la manœuvre d'évasion, c'est active deux véhicules. Hein, attention, euh, quand une unité véhicule, du coup, alliée reçoit un ordre, elle gagne un pion d'esquive. Bah, ça, c'est classique. Hein. Vous donnez, euh, grâce à cette carte, vous donnez des ordres à des véhicules. Donc, le texte qui est en dessous, s'attache bah, à donner des bonus aux véhicules. Les unités véhicules alliés peuvent dépenser un pion d'esquive pour annuler un résultat critique. Alors, elles vont gagner un point d'esquive. Normalement, le point d'esquive vous permet d'annuler une touche simple et non pas un critique. Et là, grâce à cette carte, vous allez pouvoir annuler des critiques. Donc, c'est très intéressant de distribuer ça à des véhicules et notamment à des véhicules fortement blindé qui serait susceptible en fait hein, d'être normalement le, le véhicule n'est touché que sur le critique là tout l'intérêt c'est de pouvoir annuler ce fameux, ces fameuses touches allez la discipline impériale qui est donc la dernière carte de commandement de virs elle va activer le général virs et deux unités de votre choix quand une unité alliée reçoit un ordre elle peut récupérer. Je vous rappelle que récupérer, c'est normalement une action, donc comme là, elle est présente sur la carte, elle va devenir gratuite. Que récupérer, ça vous permet notamment de redresser les cartes que vous auriez consommées, hein, celles qui ont une petite flèche en cran et que vous consommez lorsque vous les utilisez. Et puis également récupérer, ça vous permet de supprimer l'intégralité de vos dés de suppression. Voilà, Qu'est-ce que je pouvais vous dire sur le Général Virs, C'est un personnage qui est en totale complétude avec Dark Vador hein, puisque Dark Vador, on a un personnage qui est extrêmement offensif et qui court vers la bataille et qui doit faire son travail tout, presque tout seul, on va dire, alors que Virs, lui, il est plus en soutien des troupes donc voilà, soyez vigilant, gardez-le vers l'arrière, faites-le distribuer ses capacités de, de, de, de retrait de pions de suppression, faites-le distribuer ses pions de visée, c'est toujours très intéressant de pouvoir associer des pions de visée à des troupes, notamment à des storms, et notamment à des véhicules qui auront la possibilité de relancer des dés, ça vous donnera d'autant plus la possibilité de toucher, et ça c'est vraiment très intéressant dans les jeux. Voilà, je vous remercie de votre fidélité. Merci à tous ceux qui me soutiennent euh, sur Paypal. Vous pouvez me retrouver également sur ma page euh, Facebook sur laquelle je communique pas mal à propos euh, de mes sujets et de l'avenir euh, de la page YouTube. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face.